Bonjour, aujourd'hui on va étudier l'anatomie de l'estomac. Alors l'estomac est un segment dilaté du tube digestif jouant le double rôle de réservoir et du lieu de digestion. C'est un organe thoraco-abdominal, là on voit les côtes qui sont coupées, qui occupe la plus grande partie de la loge soufrinique gauche. Donc il est situé au niveau de l'épigastre, et de l'hypochondre gauche. Occupe aussi l'étage susmésocolique de la cavité péritoniale sous la copole diaphragmatique gauche. L'estomac, donc, est une vaste poche musculomembraneuse intermédiaire entre l'œsophage et l'intestin grêle où les aliments vont être modifiés biologiquement de façon importante. Concernant la morphologie externe, la forme de l'estomac est variable en fonction de l'âge, du sexe et de la position du sujet. Généralement, l'estomac a une forme allongée ressemblant à une cornemuse ou un J majuscule. Elle présente deux faces, une face antérieure et une face postérieure. Ces deux faces sont limités par deux bords ou courbures. La grande courbure à gauche et la petite courbure à droite. La grande courbure s'étend de l'incisure cardiale au angle du his jusqu'au pylore. Il peut être divisé en trois segments. Un segment convexe qui répond au diaphragme et correspond à la grosse tuberosité au fendus de l'estomac. Un segment allongé correspondant au corps de l'estomac et un segment horizontal correspondant à la partie anthropylorique. La petite courbure, elle s'étend du cardia. À la jonction du pylorique et présente également deux segments. Un segment vertical qui continue le bord droit de l'œsophage jusqu'au ou jusqu'à l'incisure angulaire à ce niveau. Et un segment horizontal fait suite à l'incisure angulaire et s'arrête à la jonction du pylorique. Alors, on peut diviser l'estomac en deux parties. Une partie verticale, elle est composée par le fendus ou grosse tubérosité et le corps de l'estomac. Et une partie horizontale ou oblique, elle comprend l'entre de l'estomac et le pylore. C'est la partie antro de l'estomac. Sa partie inférieure, ici, constitue la petite tubérosité. Alors concernant euh, la morphologie interne, la paroi de l'estomac est très épaisse. Elle comprend de la superficie à la profondeur une serreuse, une musculeuse avec trois couches et une muqueuse et enfin une muqueuse. Alors, la musculeuse gastrique est très développée en raison de son activité motrice importante dans la digestion alimentaire. Donc, il comprend trois couches musculaires superposées. Une couche musculaire superficielle constituée des fibres longitudinales, une couche musculaire moyenne avec des fibres circulaires et une couche musculaire profonde avec des fibres euh, obliques. Concernant la muqueuse, la muqueuse gastrique elle est très épaisse, elle se caractérise par des reliefs à sa surface. Ce sont les plis gastriques longitudinaux qui sont bien visibles en endoscopie. Donc on va disséquer ouvrir cette maquette pour voir donc à quoi ressemble l'intérieur de cette muqueuse qu'on qu voit qui est de couleur rosée. Donc on voit des replis longitudinaux. Certains sont très prononcés sur euh, la petite courbure, d'autres font des replis valvulaires. Parmi eux, on distingue euh, le repli cardial répondant à l'incisure cardiale. On va euh, zoomer pour, euh, pour voir ce repli au niveau euh, cardial, à ce niveau-là, qui forme euh, une véritable euh, valvule euh, oso-gastrique. D'accord, C'est la valvule de Goubarouf et le repli de la muqueuse pylorique, à ce niveau-là, qui forme une valvule annulaire. La muqueuse gastrique présente deux zones de sécrétion. Une zone de sécrétion acide correspondant à la partie verticale, c'est-à-dire le fundus et le corps, et une zone de sécrétion alcaline correspondant à la partie horizontale, c'est-à-dire l'antre. Concernant les rapports de l'estomac, on a les rapports péritoniaux et les rapports avec les organes et avec la paroi. Les rapports péritoniaux, le péritoine viscéral recouvre chacune des deux faces antérieures et postérieures de l'estomac sauf au niveau de la face postéro-supérieure où se trouve réalisé le ligament gastrophrénique. Alors, le ligament gastrophrénique est formé par réflexion des feuillets gastriques, du, feuille, du péritoine gastrique, du péritoine diaphragmatique. Il permet de fixer l'estomac, le fendus de l'estomac, diaphragme. Ensuite, on a le petit omentum. Le petit omentum est constitué par le prolongement des deux filets péritonéaux antérieurs et postérieurs de l'estomac à droite de la petite courbure. Donc le petit omentum étalé à ce niveau permet de réunir la petite courbure gastrique ou il deux fois et à la face postérieure de la partie supérieure du duodénum. Le grand omentum. Alors le grand omentum, il est formé par l'accoulement au-dessous de la grande courbure de l'estomac, des deux filles péritoniaux de l'estomac. Ainsi, entre la grande courbure de l'estomac et le colon transverse, se trouve un ligament appelé ligament gastrocolique contenant le cercle vasculaire de la grande courbure gastrique. Malheureusement, on ne voit pas représenter sur ces maquettes les, les rapports péritoniaux, mais ce sont des rapports très importants. On a également les faux vasculaires qui sont des replis péritoniaux déterminés par le passage des artères née de transciliaque eh, on a deux la faux de l'artère gastrique gauche à concavité inférieure et la faux de l'artère hépatique à concavité supérieure alors les rapports avec les organes et avec la paroi eh, la face antérieure de l'estomac on peut euh, la diviser en deux étages l'étage supérieur sous thoracique qui est plus étendu il répond, donc les rapports parietaux se font par l'intermédiaire du diaphragme, avec entre le diaphragme et la paroi, on a le récissus plural, costaud, diaphragmatique, la base du poumon gauche, la partie inférieure du péricard. Entre, L'estomac et le diaphragme, on a l'extrémité gauche de l'aube gauche deux fois. L'étage inférieur abdominal est moins étendu. en rapport en haut et à droite avec l'aube gauche deux fois. En bas et à gauche avec la paroi abdominale antérieure. Alors, pour euh, voir les rapports euh, postérieurs de, de l'estomac, on est obligé d'enlever l'estomac, c'est-à-dire réaliser ce qu'on appelle une gastrectomie totale, comme le font du euh, chirurgien digestif. Donc, on va l'enlever pour pouvoir euh, voir les rapports postérieurs. Donc on va essayer de zoomer pour voir ces rapports. Alors les rapports à la face postérieure, on peut les diviser en deux étages. Un étage euh, supérieur sous-mésocolique répond en haut et à gauche à la rate. D'accord À la surrénale gauche, on bat au pancréas, au corps et à la queue de celui-ci. Dans l'espace triangulaire limité par ces trois organes, c'est-à-dire la surrénale, la rate et le pancréas, on a l'extrémité supérieure du rein gauche, qui aussi a un rapport avec la face postérieure, de l'estomac. L'étage inférieur et les sous misocoliques répondent au misocolon transverse et au colon transverse lui-même.